Salut tout le monde, c'est Winman, content avec vous, 55e journée de floraison et aujourd'hui on va couper deux plantes, on va couper le Mendocino Animal Cookie ici une plante euh, qui est un keeper pour Winman, euh, c'est vraiment ma plante préférée que j'ai euh, chassé, que j'ai fino-hunté euh, dans ma vie. Et puis, je peux vous dire que c'est plus beau en vrai que sur la caméra. Euh, puis en plus, je vais être un petit peu surpris, je pense, de la récolte en quantité. Euh, je pense que je vais quand même, là. Euh, j'espère avoir 56 grammes, j'espère avoir 2 onces. Donc, 2 fois 28 grammes. Euh, je vais couper aussi le GMO Animal Cookie qui est vraiment magané. Vraiment là, massacré. Euh, les feuilles jaunes, sèches. Euh, les cocottes sont prêtes. Les cocottes sont prêtes. Mais si je regarde la fiche technique chez Ripper Seed... Euh, on est à 55 jours, présentement, de floraison. Euh, le GMO Animal Cookie, là, c'est 60 ou 65, je crois, là. Donc, euh, on va couper, là, avant, là, à 55 jours. Euh, le triple burger, là, on va continuer. Euh, on est à 55 jours. Je pense que ça fait 40 fois que je le dis. On va se rendre au moins jusqu'à 70 jours, là, avec le triple burger. Euh... Exactement, donc il reste encore là, un bon 15 jours. Et pour ce qui est là, du Gelato Cake, les cocottes, là vraiment très petites, c'est environ le cinquième Gelato Cake que je fais pousser. Cinq phénotypes différents, donc cinq graines de cannabis différentes. C'est le Gelato Cake qui sent le plus fruité. Et les cocottes sont vraiment petites. Donc, euh, on va regarder ça. Je vais ben, baisser peut-être la lumière, peut-être ça va faire un, un plus beau look. Toujours avec quelques poils de chat là, toujours inclus, toujours inclus. On voit pas très bien, on voit pas très bien. Je vais plus fermer la lumière. Une chose qu'on veut voir, par contre, c'est les poils. Ils sont vraiment petits. Vraiment petite cocotte, là. plus petite qu'un pouce. Donc, je vais vous montrer le GMO Animal Cookie. Un autre style là, de terreux, avec un petit goût là, de, de diesel. Et le Mendochino Animal Cookie, le Animal Cookie vraiment présent. là. <coughs> Pardon un buzz tellement euh, on plane on plane avec le mendocino animal cookie là, qui se fait de type là. Euh, pas très très très très très lourd comme buzz mais un bon buzz un bon buzz euh, encore difficile de décrire les terpènes un petit peu de limonène je jette je trouve que le Animal Cookies donne un petit goût de diesel. Donc euh... Mais pour ce qui est du mendochino là qui à l'intérieur de cette plante-là... Là, euh... Je ne peux pas vous décrire la, la, la terpène de ça. C'est pas euh, pareil, pareil, pareil comme le Purps de Grail qu'on avait à la SQDC. Mais... C'est dans un style, c'est dans un style. Donc, euh, pour ce qui est du, je vais vous montrer la superbe cocotte, et su, du triple burger, ceux qui sont sur mon Instagram, ils ont vu, là, euh, on va essayer de zoomer comme il faut, ils ont vu le triple burger sur mon Instagram. Winman, SQDC sur mon Instagram, allez voir mes stories, triple burger, hein, c'est pas pire, hein, c'est beau le mauve c'est le séchage. Il ne faut pas manquer le séchage. 60-60! Je ne le répéterai jamais assez souvent. 60 d'humidité. 60 euh, Excusez-moi, 60 d'humidité. 60 Fahrenheit pour le séchage. 15 jours, c'est facile si on obtient vraiment ces deux données-là. Là. 60 d'humidité. 60 degrés Fahrenheit. 60 degrés Fahrenheit, c'est environ 16... 16 degrés Celsius, euh, avec l'hiver ici, là, pas besoin d'avoir l'air climatisé, juste à laisser une petite fente dans la fenêtre, là. et puis la température va baisser. Pour le séchage, là, je vais mettre un, un humidificateur, euh, réglé à 60, 60, 62, 60, et puis je vais utiliser une tente 2 pieds par 2 pieds pour le séchage, je vais suspendre mes plants avec un cintre et puis euh, je vais allumer l'humidificateur. Je vais partir une mini fan que je vais envoyer le vent là, sur la tente, sur le mur, pas directement là sur les plantes. Donc vraiment juste pour faire une petite aération, je vais vraiment euh, partir là, mon extracteur d'air avec mon filtre au charbon, là, qui, qui va faire euh, en sorte que l'odeur va sortir euh, neutre. Et puis, euh, vraiment content là, de ma vipare Spectra, la XS2000. Ça fait un très bon travail là, dans ses grossier Vraiment hâte de voir le résultat final du triple burger, qui sort vraiment mauve. Euh, vraiment satisfait du Mendo Chino Animal Cookie. Euh, la différence la différence entre cette gros-ci et mes autres gros la façon euh, pas la façon mais plutôt la quantité d'eau la quantité euh, on pourrait dire de nutriments si vous voulez mais plutôt la quantité d'eau avec la fréquence euh, écoutez dans cette gros-ci j'ai vraiment donné des grosses quantités d'eau. J'ai vraiment laissé une grosse espace de temps entre chaque arrosage là, en floraison. Euh, triple Burger encore là, qui boit beaucoup plus. Donc, ça a été vraiment ça. Euh, J'ai pas encore le résultat final là, pour ce qui est des grammes. J'ai pas vraiment rempli toutes les carrés, mais j'ai fait de mon mieux. Je ne mettrai pas la faute là-dessus. Là, parce que j'utilise jamais la 4 pieds par 4 pieds. Parce qu'on sait que la Vipar Spectra, c'est fait pour une. Euh, 2 pieds par 4 pieds. Pardon. Hein? 2 pieds par 4 pieds. Donc 8 pieds carrés. On est dans 16 pieds carrés. Euh, J'aimerais avoir 56 grammes. 56 grammes. J'aimerais avoir 50-56 grammes là, dans chacune de ces plantes. Obtenir, le 200... 224... Euh, non, excuse-moi, 6, 12, oui, 200, 224 grammes. Je serais vraiment satisfait. Mais j'y trouve vraiment belle, les Mendocino. Euh... J'ai hâte de voir, là, après, le, le curing, là, en français, le f la misère, avec ça, le curing, en français, il y a un mot, là... Euh, hein, quand on met les, les, le, can, le cannabis, là, dans les maçon puis on les rouvre 5 minutes par jour là. pendant au moins 30 jours s'il vous plaît là, ceux qui font ça pendant deux semaines c'est le minimum, 30 jours ça fait une différence, je vous le garantis alright je coupe ces deux là, restez là on va euh, continuer la vidéo, c'est pas terminé je vais couper le Mendochino Animal Cookie je vais faire assez montrer encore des zooms de tout ça de Ripper Seed nous ont montré. Elles sont vraiment belles, c'est dommage qu'on puisse... Ah, regarde, ça c'est pas pire. Ah, il y a vraiment trop de poils. Ouf! Ouf! Il y a des poils de chat. Ouh. All right, gang. Au séchage, hein, ça, ça va vraiment changer le look. Ah, c'est pas parfait, c'est pas parfait. On va s'améliorer pour le séchage. On va essayer de conserver le même look là, de la cocotte. Mais euh, ça va être bon au fumage. All right, restez avec moi. On va couper deux plantes. Il en reste deux autres. Restez là. Départ ben, spectra! Donc c'est dans cette deux pieds par deux pieds là, que je vais euh, faire sécher mes deux plantes de cannabis. Très lourd, c'est lourd, man. Mendochino Animal Cookie. Et voilà, gang. Une plante de chaque côté, l'humidificateur au milieu. Et puis, euh, ça va très bien comme ça. Dans une tente de 2 pieds par deux pieds, on va faire ça pendant 14 jours. On va garder un taux d'humidité à 60% d'humidité. Et on va essayer d'avoir une température là, de 16 degrés. Celsius, 60 Fahrenheit, c'est 60 Fahrenheit qu'il nous faut. Donc pour est la température présentement... Là... Donc j'ai pas la température présentement, là, mais il fait environ 20 degrés. Donc, euh, je vais m'assurer euh, d'ouvrir la fenêtre un peu pour euh, essayer d'atteindre 60 Fahrenheit, 16 degrés Celsius. Donc, on continue la vidéo. Donc, on est de retour dans la tente 4 pieds par 4 pieds avec la lumière de Vipar Spectra, la XS2000. Il y a eu des changements dans la tente. On a rajouté deux plantes, les deux Mendocino Animal Cookie qui étaient dans l'ajustement qui était dans la tente deux pieds par deux pieds avec la lumière de Vipar Spectral à XS1000. Donc, on a éteint la XS1000 pour laisser place à une tente de séchage. Et on a amené les deux plantes commanditées par Vermibec Donc, on sait que ces deux plantes-là ont seulement, seulement été nourries par deux ingrédients. Le vermicompost de Vermibec et pour la floraison, là, on a fait un thé de vermicompost. C'est le deuxième ingrédient. Là. Donc, euh, ça va très bien. Cette plante-ci, euh, j'ai utilisé le Scrog, comme vous pouvez voir, pour vraiment là, étaler, élargir la plante, pour essayer d'avoir le, le plus de buds possible. Je vais ajuster euh, ma lumière là, pour ces deux plantes-là. Je vais mettre ça là, à un PPFD de 600. De l'autre côté, euh, je vais sûrement là, abaisser ma lumière. Euh, ben, je vais faire ça immédiatement, je vais voir ce que ça donne. Alright, donc j'ai baissé un petit peu ma lumière, mais j'ai remarqué que si je baissais trop ma lumière, ma lumière se débranchait. Donc, euh, j'étais à 575, avec un PPFD de 575 et mes plantes sont descendues seulement à 900. Et 875, donc euh, c'est parfait. Il me reste deux semaines de floraison. Ça va dire à la plante là qu'il y a moins de lumière, que l'automne se termine. Donc je pense que c'est pas un mauvais signe. Et puis euh, j'essaye de pas mettre trop trop là, de chauffage pour euh, pas que ça soit trop chaud, pour justement dire aux plantes là que c'est terminé, l'automne euh, achève, euh, l'hiver s'en vient finalement, l'automne est là. Donc, c'est pas mal ça. Donc, le Vermibec va être avec la Vipar Spectra, la XS2000. Donc, on est... Euh... Tout le monde est là. Tout le monde est là, là. À partir de demain, je vais commencer à compter jour 1 de floraison. Ça va avoir fait là, 7 jours que j'ai euh, mis la lumière en 12-12. C'était le même, euh, même cycle dans ma 2x2 que dans ma 4x4. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient. En même temps, donc les, les plantes ne seront pas là, euh, mélangées là, dans le cycle de lumière. Ça va continuer là, comme si de rien n'était. Donc ici, là, 15 jours pour le triple burger. J'ai la tocake 7 jours. Donc une semaine, deux semaines. Et ici, 55 jours. Je vous adore. Un pouce, un commentaire. Merci à tout le monde là, qui s'abonne à la chaîne Winman SQDC. Et ainsi la chaîne Winman SQDC 2. Et toujours aller sur mon Instagram. Je fais environ 5-6 stories par jour sur mon Instagram. Donc euh, j'adore Instagram. Allez voir ça. On est à 2100 abonnés sur Instagram. Et ça va déjà très bien, là, plus de 300 abonnés sur Winman SQDC 2. Alright gang, bye, à la prochaine.